Le mini dumper. Ce petit engin de chantier que l'on peut qualifier de brouette motorisée est un outil de transport remarquable. Dumper, appellation qui se traduit en français par tombereau, qualificatif qui désigne une benne basculante. Cet engin est un mini camion de chantier, doté d'un pack de transport volumineux d'une contenance de 190 litres, avec une capacité maximum de 300 kg de charge. La liste d'utilisation de ce mini-tombereau est loin d'être exhaustive. Par exemple, sable, gravier, béton, matériaux de construction, les éboulis, le bois, les pierres, la terre, tous peuvent être transportés sans effort, quelle que soit la configuration du parcours. Son moteur 4 temps de dernière génération, de 4,8 kW, soit 6,5 chauffe-vapeur, 196 cm3 de cylindrée, carburant essence sans plomb 95 ou E10, capacité du réservoir 3,6 litres, embrayage centrifuge, lanceur à rappel automatique, arrêt automatique en cas de pénurie d'huile au moteur. Ces quatre roues tout-terrain avec une transmission intégrale, avec trois vitesses avant et une marche arrière, lui attribuent une grande puissance, lui permettant une progression aisée, même en terrain très accidenté, avec des pentes pouvant aller jusqu'à 12%. L'utilisation du volet de starter est importante dans la procédure de démarrage du moteur. Sa grande maniabilité, grâce à ses poignées de commande intuitives de direction au guidon, assure les meilleures propriétés de manœuvre à tout moment. Ici, en première vitesse, moteur au ralenti, il gravit une pente de 6% environ sans forcer. La prise en main demande une petite période d'adaptation au mode de fonctionnement des commandes directionnelles qui s'effectue par le blocage des deux roues motrices concernant la direction souhaitée. Pour basculer la benne, il suffit de manœuvrer le levier du verrou de sécurité. Ensuite, la benne en charge étant parfaitement équilibrée, une légère poussée suffit pour la faire basculer. On ramène la benne en position sans oublier de bloquer le verrou et c'est parti pour un autre voyage L'utilisation de ce mini-dumper est vraiment simple et très vite on ne peut s'en passer pour toutes sortes d'activités comme ici par exemple l'apport de terre autour d'un abricotier, la réalisation d'un muret pour contenir la terre apportée à, à ce cerisier, ou la création de cet espace potager. Seul petit bémol, je trouve qu'il est dommage que la hauteur du guidon, et donc des commandes, ne soit pas réglable. En ce qui me concerne, il faudrait 7 ou 8 cm de plus pour être moins courbé. Pour consulter la version écrite et illustrée, rendez-vous sur le blog bâtir-sa-maison.net. Abonnez-vous pour être informé des futures publications.